Hello à toutes et à tous et bienvenue sur InExtenso. Oh, oh c'est Penny. Salut Penny. Coucou, ça va Ça va et toi Mais oui, écoute, tu fous quoi Je prépare une interview pour Renovate. Renovate Switzerland Ouais, c'est ça. Mais t'es en Suisse là euh, ouais, <rire> je t'ai même pas dit. Mais, ok, super, merci, je le, je le prends bien. Mais... Renovate, c'est les activistes avec les gilets orange qui bloquent la route pour appuyer leur revendications sur la rénovation thermique des bâtiments. Ouais, c'est ça. Tu connais Genre, t'as fait ça. Trop bien. Je peux venir Ouais, vas-y, viens. Ok, j'arrive. <rire> uh, hello, je m'appelle Eric. Je viens vous parler du. Euh, du. <rire> de la campagne Renovate Switzerland. Alors, euh, Renovette, c'est une campagne de résistance civile qui, qui a comme but d'appuyer de, de, de, le, le, le virage climatique nécessaire. On sait qu'on est dans l'urgence, hein, qu'il faut vraiment qu'on qu avance. Donc, euh, on a choisi pour ça un thème très consensuel qui est la rénovation énergétique des bâtiments. Ça fait des décennies que nos politiciens en parlent, que tout le monde en parle, mais comme beaucoup de choses... Euh, Nécessaire en faveur de la transition, euh, rien n'avance ou à pas de, de fourmis. Euh, notre but est de faire parler justement de, de cette inaction et puis de, de, de, de foutre un pied au cul à nos autorités pour qu'elles avancent. Et c'est quoi un peu les modes d'action que vous employez du coup euh, pour arriver à ça Alors le, le, le mode d'action principal, c'est le blocage autoroutier. Pourquoi autoroutier Parce que c'est parce que celui qui, qui crée le plus d'engouement de, de, médiatique. En plus, on évite énormément de bloquer les services d'urgence, les transports publics, de choses. Et euh, ensuite, on a fait quelques, quelques actions euh, un peu plus artistiques, on va dire comme se coller à des tableaux dans des musées ou interrompre le, Madame la conseillère fédérale durant son discours à Fribourg euh, du 1er août, où on a aussi euh, repeint la façade, de, repeint entre parenthèses, hein, barbouillé la façade de l'Office fédéral de, de, de, de l'instruction, de, de la formation professionnelle. Pourquoi ça fait du sens pour toi de t'engager dans ce mouvement-là par rapport à un autre Alors, ça fait du sens déjà parce que je me suis investi dans beaucoup d'autres mouvements. Je suis membre d'un parti politique, je suis membre d'un syndicat, j'ai fait plein d'initiatives, j'ai participé à des référendums, j'ai participé à plein de choses. Ben, le, le, le constat est clair, c'est qu'avec ces outils-là, on va pas assez vite. On va pas assez vite et euh, le, le, le GIEC, le Groupement d'experts internationaux pour le climat, a été clair. Il nous reste aujourd'hui deux ans. Deux ans pour prendre ce virage. Pas euh, éliminer tout de suite nos, nos gaz à effet de serre, mais pour vraiment se lancer dans la volonté de transition. Si on veut non pas sauver nos conditions de vie actuelles, mais la, la, la capacité de l'humain à persister sur cette terre. Comment au sein du groupe, aussi peut-être personnellement, vous réagissez aux critiques qu'il y sur les réseaux, parce qu'il y en a énormément, par rapport au blocage surtout comment, comment vous réagissez à ça Alors, euh, on ne peut rien faire d'important sans être critiqué, donc forcément des critiques il y en a. Euh, on, on nous accuse de, de, de bloquer le travailleur, d'emmerder le travailleur qui va au travail. À 8h30 le matin sur une autoroute, euh, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers de, de la construction ou d'employés d'usine, et même les employés de bureau sont déjà tous au travail. Hein. Quand on a bloqué l'autoroute qui arrive sur le, le, le bord du lac à Lausanne, euh, la seule voiture où ils étaient plus qu'une personne à l'intérieur avait les fenêtres ouvertes et les points dehors en criant bravo quand ils sont passés à côté de nous. Le reste, c'était tous des voitures de, de, de, de riches, de hauts cadres. Et on sait très bien euh, quelles sont les, les, les entreprises qui ont leur siège dans ce, ce secteur-là. Donc, euh, finalement, on, on arrive par ce biais-là à, à, à bloquer les principaux intéressés, finalement. J'ai parlé de ça justement euh, avec un ami, enfin de ça, des blocages en général, et il me demandait justement s'il y a une ambulance qui arrive, par exemple, ou des véhicules d'urgence, Comment, qu qu'est-ce qu qui se passe Alors, euh, on a plusieurs approches euh, dans ce cas de figure. Déjà, avant de, de mettre en place le, le blocage, un coup de téléphone est passé aux centrales d'urgence pour les avertir de notre blocage et de dévier les services d'urgence et euh, nous nous collons, nous utilisons le mode de collage hein, pour que ce soit plus difficile à enlever, mais nous nous collons seulement quand on entend la police arriver. Et même quand, donc ce qui nous permettrait euh, donc si un, un camion de pompiers ou une ambulance arriverait et qu'il faudrait libérer le passage, ben, on se lève et puis on laisse passer. Hein. Parce que là on est quand même des défenseurs de la vie, on ne va pas laisser les gens mourir juste pour une petite action. Et euh, dès le moment où on se colle, il n'y a qu'une seule personne sur deux qui se colle, ce qui veut dire qu'en cas d'encore une urgence très hypothétique qui pourrait arriver derrière, on pourrait toujours encore libérer une voie de circulation pour que, pour que le, le, le véhicule en état d'urgence puisse passer. Vous choisissez à quel moment vous bloquez quelle route, parce que ou euh, plutôt vous avez pu constater que les routes que vous bloquez, c'est plutôt des gens qui utilisent ces routes et qui bah, conduisent un véhicule pour le loisir et non pas forcément pour se rendre au, au travail. Vous essayez de doser un peu dans ce sens-là, mais est-ce que ce n'est pas de, un, un peu naïf de supposer pourquoi les gens utilisent euh, sa voiture à ce moment-là Et puis aussi, est-ce qu'il n'y a pas un, une part de, de toute façon... La cause climatique pèse plus lourd que les intérêts immédiats de ces gens, peu importe ce qu'ils font avec leur voiture. Alors, j'abonde clairement avec euh, la, la fin de ta question. <rire> Finalement, euh, oui, on bloque pour euh, bloquer. Euh, ensuite, ben, c'est clair que faire un, faire un blocage à 6 h du mat' quand les, les, les ouvriers de la construction partent au boulot, euh, on sera un peu embêté de le faire il n'y a pas de bouchon. Donc, euh, ce, que vous au ce serait en plus contre-productif. Euh, bloquer les gens qui vont au travail. Ces gens-là, ils vont aussi au travail. Mais ils ont clairement la possibilité de faire autrement. On ne voit pas beaucoup de gens en costard-cravate à, à 2500 balles de costume qui prennent le bus pour aller au bureau, ou qui, qui y vont au vélo. C'est plutôt les hauts cadres qui se permettent de prendre une Maserati pour, pour arriver au bureau à, à 9h15. Euh, monsieur Tout-le-Monde, il sera plutôt dans le bus et puis, euh, ou, ou dans un autre moyen. Bloquer l'automobiliste, c'est aussi dans un certain sens euh, bloquer celui qui n'a pas encore euh, pris les, les, les mesures et les demandes. De, de, de l'urgence et de, de ce que nous devons aussi tous faire, dans un certain sens. Euh, moi, j'habite dans un petit village à la campagne. Euh, J'ai décidé il y a quatre ans de ne plus avoir de voiture sans avoir la possibilité de déménager de mon petit bled paumé. Je me tape une heure et demie de transport public le matin, une heure et demie de transport public le soir. J'ai trouvé des solutions pour pouvoir travailler dans le train, pour faire d'autres choses, pour, pour occuper mon temps, pour ne pas, pas que ce temps de transport soit perdu. Euh, j'ai dû me mettre au vélo parce que tard le soir, il n'y a plus de bus pour rentrer, donc si je veux aller au C11... J'ai dû, dû faire un effort pour arrêter d'être un éco-terroriste, de par, mon, de, de, de, de par mon, mon propre comportement. Donc oui, ça nous demande un effort à tous, mais l'effort le plus important, il est collectif et il vient au niveau de l'État, parce que malgré tous les efforts que nous pourrions faire nous-mêmes, l'état ne prend pas les devants pour pour convaincre les derniers irréductibles parce que par exemple si on parle du transport aérien le, le, le transport aérien est une des, des principales sources de co2 à l'heure actuelle mais ça concerne même pas un 1% de la de la population mondiale qui en abuse Donc, immense, immense il y a une immense disproportionnalité donc tant qu'il qu n'y a pas des règles, un hein, OLA qui est mis c'est comme, ben, là on parle de la, de la rénovation énergétique des bâtiments parce qu'on sort aussi de, de, de, de la chose personnelle où on va vraiment dans le principe économique euh, c'est con à dire mais euh, les plus grandes gérances de, de notre pays c'est nos fonds de pension c'est notre deuxième pilier c'est eux les plus grands propriétaires immobiliers de notre pays. Il faut du rendement, il faut du rendement, il faut du rendement. Mais il faut du rendement sur le dos des locataires, et sur le dos de la planète, et sur le dos des générations futures. Est-ce que c'est ça la société qu'on veut construire pour demain Est-ce que c'est ça qui est écrit dans la Constitution, qui nous dit qu'on doit préserver une, une, une terre, pour, notre terre pour les générations futures C'est écrit noir sur blanc dans notre Constitution. Donc, c'est vraiment un problème politique. Et, et c'est aux politiques de le régler, et, et, et c'est à nous, citoyens, de, de, de, de mettre le, le politique au banc et de, de lui dire de le régler, ce problème. Maintenant, en commençant par la chose la plus consensuelle, qui va le moins impacter les gens. Tu as employé le terme écoterroriste, ce qui est un, un terme que je trouve plus, enfin, plus violent, on peut difficilement, je trouve. Et du coup, je voulais savoir... Euh... Pour toi, ce terme, t'en fait quoi Et au sein du groupe, est-ce que ça vous fait quelque chose Alors, on entend souvent les gens nous traiter d'éco-terroristes. Ces gens-là m'ont malheureusement que, que très peu d'instructions, malheureusement, parce que, parce que le terroriste est celui qui détruit, et le, le, le préfixe éco le transmet à l'éco-terroriste, c'est celui qui détruit l'écologie. Donc euh, celui qui détruit notre planète, celui qui détruit les conditions de vie sur Terre. Donc l'éco-terroriste, c'est euh, Exxon Valdez, Trafigura, euh, Nestlé et, euh, et nos gouvernements qui appuient le, qui appuient le fonctionnement de, de, de, de ces terroristes de la Terre, de ces gens qui, qui détruisent les conditions de vie qui font qu'on qu pourrait être bien et heureux sur cette Terre. Alors, fort heureusement, on est en Suisse. <rire> <rire> C'est vrai que par les Paris, vidéos qu'on voit sur le périph' à Paris ou sur le périph' de Bologne euh, sont vachement plus violentes que, que, que ce qui se passe en Suisse. Hein. Euh, <rire> tu en as eu cette vidéo sur, euh, sur la TSR de, de, de ce monsieur qui avait trouvé tellement violent de voir des gens sortir sur l'autoroute devant lui, mais il était choqué, mon Dieu! Non ça c'est... oui, on a eu quelques, quelques réactions un peu un peu agressives, on va dire, on s'est fait souvent hurler dessus, il euh, y a eu notre dernière action de la, de la phase d'automne au pont de Lorraine, où je me suis fait tirer 17 fois en tout par des gens qui voulaient me virer de la route. Donc on avait une stratégie bien établie qui nous a permis de, de faire en sorte que chaque fois on arrive à revenir en place et que le blocage restait. Et euh, finalement, on se rend compte que... ouais. Ils nous ont tirés, mais on ne s'est jamais fait taper, on ne s'est pas fait rouler dessus. On a entendu des gens justement, qui, le, qui, qui le clamaient, mais ils leur dessus, mais ils roulaient leur dessus. Mais quand même, finalement, on, on, on est quand même dans, dans un pays où les gens sont conscients, puis savent quand même la, la, la valeur de, de la vie humaine et de l'intégrité physique. Et puis euh, ben, ceux qui étaient dans les véhicules, ils n'ont ont pas écouté ce, ce, ce message-là et puis ils ne nous ont pas roulé dessus. Mais c'est quelque chose qui, un jour, pourrait, euh, pourrait arriver. Oui, c'est un risque que, que l'on accepte de prendre. Il y avait eu un documentaire de Tataki, de la RTS, et on voit, en fait, euh, le journaliste a suivi un peu la préparation de l'action, et on voit les, bah, les militants et militantes qui disent... Mais moi, je suis tellement désolée et j'ai tellement pas envie de faire chier les gens, genre ça me met tellement mal à l'aise. Ça montre bien que vous ne faites pas ça par plaisir, quoi. C'est pas... Euh, youhou, on va se mettre au milieu de la route, on va bien s'amuser, enfin, c'est... Alors, euh, non, on ne va pas se préparer justement à se faire insulter, voire tabasser avec le risque de se faire rouler dessus, sachant derrière qu'on va être interpellé par la police, qu'on va passer des heures en garde à vue, qu'on va être auditionné, que viendront derrière des... Euh, ah Comment on dit ça Les straffes <rire> Viendront derrière des, des, des, des amendes, des peines de prison, des, des choses du genre. Non des les, les ordonnances pénales. Voilà. <rire> J'ai retrouvé le mot. Donc, euh, oui, il y a, y a énormément de conséquences. Donc, youhou, on va bloquer une route. Non. non, on met en danger nos vies, on met en danger notre intégrité physique, on met en danger notre avenir financier, on met en danger notre capacité d'avoir un appartement parce qu'on aura un casier judiciaire. Euh, on, on risque même de, de, de se retrouver emprisonné. Euh, moi, personnellement, si je le fais, c'est par obligation. J'ai une obligation morale. Je suis d'abord un père. J'ai décidé de mettre une vie sur cette terre. Donc, c'est aussi mon rôle, mon devoir de, de lui assurer un avenir. Et, et ce que l'avenir nous promet aujourd'hui, à ce que la science... Donc, je pense qu'on est sorti du, du climato-sceptisme à l'heure actuelle. Donc la science est claire. Si on ne se bouge pas le cul maintenant, mon fils n'aura aucun avenir sur cette terre. On, on est fan de ski, de montagne. Mais les, les conditions de neige que j'avais quand j'étais gamin, mon fils ne le verra jamais. Et puis j'ai une, une autre obligation morale, c'est celle de citoyen. Je reviens au préambule de la Constitution Hein, il, il est clair, nous avons l'obligation de transmettre une terre durable, une terre qui puisse continuer à fonctionner aux générations futures, et nous ne remplissons pas actuellement ce mandat, et il est le devoir de chaque citoyen dans ce pays de se lever et de venir, même, non pas de se lever, mais de s'asseoir de s'asseoir avec nous sur la route pour que le gouvernement prenne enfin ses responsabilités, pour que les grands, les décideurs, l'économie, les grandes entreprises se mettent enfin à se bouger le cul pour, pour voir plus loin que les cinq ans provisionnels de bilan qu'ils vont présenter à leurs actionnaires. Mais bien, euh, les, les 100 prochaines années, et les 100 prochaines années, si, si, on, si on regarde bien ce que nous prédit le GIEC, ce sera euh, canicule, euh, per... ouais, euh, manque d'eau, manque de nourriture, euh, déplacement massif de population, donc guerre. Donc souffrance, c'est donc, euh, ça qu'on prépare aujourd'hui pour les générations futures, pour ceux qui viendront avec nous. Alors Moi j'ai 47 ans, le temps que tout ça arrivera, je serai eu et con, et puis peut-être que je mourrai un peu plus vite, mais, euh... mais je suis responsable de ce que je laisse derrière moi. C'est ma responsabilité. Donc, euh, ouais, je suis prêt à, à, à aller contre toutes ces conséquences. Face à toutes ces conséquences qu'on qu me dit, c'est. Euh, voilà, quoi. Si, si, si je gagne pas, de toute façon, euh, ça sert à quoi que, que je transmette quelques sous ou quelque, quoi que ce soit à mon fils si, si, si je ne lui, si, si lui transmets pas hein, une planète sur laquelle il puisse se dire. Euh, ah tiens, ben oui, l'essence le, le de la vie, c'est faire des enfants. Enfin, les enfants, c'est criminel à notre époque, quand on sait ce qu'on va leur donner. Donc il faudrait aussi qu'on ramène un peu d'espoir dans ce monde, un peu de... Enfin, une, une vision d'avenir, quelque chose de, de bien. Ça fait depuis 1974. Donc je suis né en 1975. Ça fait depuis 1974 que des scientifiques alertent sur le problème de l'écologie, de la biodiversité, sur toutes les destructions que, que, que l'industrialisation de notre société cause. Je crois, ben, je crois bien que c'est depuis... Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit en 74, mais c'est à peu près par là que Exxon Valdez, la plus grande société pétrolière mondiale, est, avait sorti des, des, des, des, des, des études par rapport au gaz à effet de serre Produits par la consommation de pétrole, hein, qui, qui, qui ont prédit exactement ce qui se passe maintenant, en termes de catastrophes, en termes de, de canicules, en termes de, de, de rehaussement de, du niveau des mers. Tout ce qui avait été dit par leurs scientifiques, donc eux-mêmes, les pétroliers eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont assis dessus. Je crois que pas loin derrière, il y a Total qui était aussi au courant du même rapport, qui avait aussi les mêmes chiffres. Ils ont fait que s'asseoir dessus. Et le Total, c'est quoi C'est le gouvernement français. C'est le gouvernement français qui est propriétaire de Total. Donc c'est sciemment nos gouvernements qui se sont assis là-dessus, selon la, la, la toute puissance de la croissance économique. Et maintenant, on arrive au moment où la, la croissance économique, ben on sait très bien que, que, que, que s'il y, y a croissance dans les chiffres, ce n'est que du maquillage. Parce que de toute façon, la Terre est finie, on connaît toutes ses ressources, on sait tout ce qu'on peut exploiter, et, euh, on, a, on, on a tout exploré. Il reste à peine quelques petites forêts primaires. Euh, mais on les connaît, on sait où elles sont, on sait ce qu'il y a dedans, ça a été étudié et tout, il y a des chercheurs qui y ont été. Donc, croire qu'on que, va faire quoi On va coloniser la Lune On va coloniser Mars hein avec quelle énergie, avec quels moyens, avec quelles ressources. Donc la croissance, elle est finie, elle est terminée. Maintenant, la seule chose qu'on qu qu peut réfléchir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, et puis comment le faire pour que finalement, le minimum, on soit lésé. Parce que si on laisse déléser, ben encore une fois, on va créer de la migration, on va créer des désordres sociaux, on va, on va créer toutes les, toutes les mauvaises choses qui, qui vont avec les déséquilibres. Je m'engage aussi personnellement parce que, parce que j'ai la facilité de le faire. C'est-à-dire ben, Je n'ai pas, euh, pas une villa à perdre, je n'ai pas un statut social à perdre... Euh, je sais pas, euh, voilà, finalement, euh, que ce que j'ai à perdre dans cette histoire, il n'est pas, euh, il, il pas bien important. Et puis, euh, finalement, en ayant étudié un peu les, les, les principes de loi et qui ont été euh, très bien conseillés par le collectif des avocats pour le climat, euh, ben, je sais que donc que j'ai les capacités d'être saisissable aux yeux de la loi... Ben, comme ce que je fais ne, ne, ne me risque que des jours amendes. Donc, ils devront me saisir sur mes revenus. Puis voilà, quoi, il suffit que j'aie des revenus suffisants pour pouvoir me faire saisir. Puis on ne peut pas me mettre en prison, puis je vais pouvoir continuer. Et ça, ça me réjouit. Parce que j'ai trouvé finalement le, le, le moyen de, de, de me rendre aux yeux de la légalité, aux yeux de... Aux yeux du gouvernement comme inarrêtable. Ils m'arrêteront pas. Ils m'arrêteront en donnant réponse à ce que je demande. Je pense aussi, euh, par rapport à ce que tu as dit avant, euh, que c'est ton devoir parental, en fait. Enfin, tu me dis si tu es d'accord ou pas, mais je pense qu'effectivement, il ne des... faut pas que les parents, éventuellement, qui regardent ou qui t'entendent dire ça, ce n'est pas un reproche si eux ne peuvent pas s'engager, si j'ai bien compris. Vous comprenez parfaitement qu'il y a des gens qui peuvent peut-être plus facilement s'engager de la manière que toi tu le fais, par exemple. Alors, euh, ça c'est la question euh, qui tourne autour du déni, c'est une question très très large. Il y a, il y a plein de gens qui, qui sont parfaitement au courant d'urgence climatique, mais que, qui n'ont pas changé dans IOTA leur mode de vie, qui prennent toujours euh, quatre fois par année l'avion pour aller faire des conneries l'autre bout de l'Europe... Euh, et tremper un orteil dans la mer et puis revenir, On va aller faire un peu de shopping à Londres. Et il continue à le faire. Pourquoi parce que, parce que finalement, se, se, se, se rendre compte de, de, de ce qui se passe effectivement, de, de, de vers quoi notre monde va, c'est terrifiant. C'est terrifiant. J'ai peur. Je, je vis avec la boule au ventre de, de, de, de savoir ce qui va se passer. Et. et c'est quelque chose d'humain finalement. Quand euh, On parle souvent du, du, du ghetto de Varsovie. Hein, euh, quand les nazis ont mis les juifs dans le ghetto de Varsovie, ils ont dit Ah ben, ah, c'est pas cool, mais, mais ça pourrait être pire. Puis ils ont commencé à leur restreindre le, leur droit de faire certaines choses. Ah, ça pourrait être pire. Puis ils ont commencé à restreindre la nourriture qui rentrait dans le ghetto. Ah ben. Ça pourrait être pire. Et c'est seulement au moment où les nazis ont pris la décision d'exterminer totalement toutes les âmes de ce ghetto que certains ont pris les armes, se sont défendus et ont réussi à se tirer. Donc l'être humain doit être confronté au pire parce que sinon, ben finalement, tant qu'il peut vivre avec, ben, euh, il préfère rester dans, dans, dans, dans sa petite bulle de confort, dans en se disant ouais ben ça, ça ça pourrait être pire et puis et, et ça demande un courage énorme que de, de, de regarder cette situation en face que de savoir il euh, y, y, y a des gens qui maintenant il y a même euh, des, des, des psychiatres qui travaillent sur l'éco-anxiété parce que c'est reconnu comme une maladie euh, actuelle de, de, de gens qui sont tellement terrorisés par euh, parce qu'ils savent qui va se passer, qu'ils qu n'arrivent plus à mener leur vie, qu'ils n'arrivent plus à aller de l'avant. Euh, D'ailleurs, on travaille aussi dans, dans, dans, notre, dans notre mouvement euh, là-dessus. Souvent, régulièrement, on se voit, on parle ensemble, on, on a des psychologues qui viennent un peu encadrer nos, nos discussions, parce que, on, on sait qu'on joue sur le, le, le fil du rasoir de, de notre bien-être intérieur, qu'on est. Euh, quand on donne nos talks euh, pour convaincre les gens de venir nous rejoindre, on se répète et on se répète et on se répète que, que, que finalement c'est pas. Euh, ce n'est pas nos conditions de vie actuelles qu'on essaye de sauver, mais juste la capacité de l'humain à pouvoir vivre sur cette terre. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Oui, c'est finalement quand on se rend compte qu'on doit se bouger, qu'on doit le faire. Ben, on, on est aussi pris par cette terreur de, de, de ce qui va arriver. Et... Euh, peu de gens, je comprends que peu de gens arrivent à sauter le pas en disant, mais face à ça, ce que je vais encore réussir à avoir le courage d'aller braver, c'est ces risques qu'on prend dans, dans nos actions. Est-ce que depuis le début des actions euh, que vous menez avec Renovate, est-ce qu'il euh, y a déjà des résultats notables ou du progrès au moins un peu que vous voyez ou pas du tout, un peu Beaucoup. Beaucoup? Alors largement, pas suffisant, ça c'est clair. Ouais. Mais on voit que nous avons amené le problème de la rénovation énergétique sur le centre de, de l'échiquier politique. Tout le monde en parle, tout le monde là le, le, le Parlement vaudois vient de s'écharper pendant trois jours sur, sur une, une loi pour les, les, les sur les, les chauffages électriques. Pour, pour justement qui, qui rentre dans qui est une portion finalement de, de tout ça et, et, et ils ont accouché d'une loi qui est pas mal qui est bien donc on va vraiment pouvoir aller de l'avant avec cette loi donc les chauffages amazon sont interdits les chauffages électriques purs sont interdits donc maintenant il faut vraiment qu'on fasse attention à comment on chauffe en utilisant moins de ressources moins de ressources mais ils n'ont toujours pas entendu le message principal qui est mais Arrêtons déjà de gaspiller l'énergie en isolant les bâtiments qui ont besoin de l'être. <rire> Et tous ces progrès, ça te pousse en avant Ça pousse le mouvement en avant Ça les motive Ah, bah ben, clairement, oui, bien sûr. On, on voit qu'il y a des résultats. Donc, finalement, ça nous assoit un peu dans, dans, dans la justesse de ce qu'on fait. Que malgré justement toutes ces critiques que, que l'on reçoit, ben, les, les choses bougent elles vont dans le bon sens. Et euh, finalement, ben, soyons encore plus nombreux, soyons encore dix fois plus que, que ce qu'on était. Tu parlais d'IXER avant dans ta question. Euh, notre notre mouvement est récent, mais notre mouvement avait déjà appris longtemps avant d'être né. Donc, euh, c'est vrai que dans, dans le, le, le noyau de départ du mouvement. Euh, nous avions tous milité chez XR avant. Et on est parti du constat justement que, que ces trois revendications, elles étaient très bien, mais elles étaient beaucoup trop floues pour, pour amener un, un véritable résultat, pour pouvoir amener une victoire. Et, et, et c'est peut-être peut ce qui a essoufflé justement le mouvement, c'est le manque de résultats. Donc, euh, on a retravaillé, donc les principes sont toujours les mêmes, on a toujours la gouvernance partagée, on a toujours les consensus de non-violence. Donc, de tout ce qui était vraiment bien fait, bien construit et bien pensé chez XR, on l'a gardé. Et on a revu simplement notre, notre manière de communiquer, notre plan de campagne. Et puis, euh, et, et on a des résultats, oui, ça marche, ça fonctionne. Et du coup, quand le... L'objectif de la rénovation thermique en Suisse sera atteint. C'est quoi la prochaine étape Alors on verra à ce moment-là laquelle sera la plus nécessaire. Moi j'ose espérer, j'ose espérer que quand on aura gagné sur ce point-là, la, la, la conscience aura changé, nos, nos élus peut-être aussi. <rire> Bah alors, on finit nos interviews en demandant à la personne est-ce que tu as une, un message à rajouter Un truc à dire en plus ah, On doit ramener l'espoir le, et la combativité dans ce monde. La, la, la, on prend souvent la Suisse comme un, comme un petit pays qui finalement n'a pas grand-chose à dire dans, dans, dans ce vaste monde et tout, mais non, notre. Notre système démographique, notre qualité de vie, nos, nos paysages magnifiques, donc euh, on, a une certaine, on, on bénéficie d'un certain aura sur cette terre. On est scruté. Hein? On, on est même, là, pour les deux prochaines années, membre du Conseil de sécurité de l'ONU. On est vous compte On est 8 millions d'habitants sur 8 milliards. Et on, on, on, on nous écoute pour le... On nous a mis là pour nous écouter sur la, la sécurité du monde. Là, ça, la Chine, la Russie, les États-Unis. Ça, donc on, on, on a un, un véritable pouvoir de changer les choses. Surtout qu'on a une véritable démocratie chinoise. Pas, euh, on, on, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de choses. Tout le monde a le droit de se porter aux, aux, aux élections. Hein même euh, dans notre pays, même les, les, les immigrés ont le droit de, de, de se porter aux élections municipales. Vous ne vous rendez pas compte tout ce qu'on peut changer au niveau d'une commune quand on, fait d quand on fait partie des élus. Moi, j'ai un énorme espoir que, que, que les gens se, se réveillent enfin pour leurs conditions de travail, pour le, leur droit à consommer ce qu'ils veulent pour les, les, les, leurs conditions de vie, dans, dans, bêtement déjà dans le niveau de la commune, dans le niveau du canton, et puis qu'on qu bouge enfin les choses vers, vers quelque chose qui soit un peu plus rayonnant et durable pour, pour donner à notre jeunesse l'espoir le, qu'elle mérite. Mais du coup, Gabriel, Renoveille, tu peux que les trouver sur l'autoroute non, non, non, tu les trouves aussi sur Insta et sur leur site internet. Tous les liens dans la description. Ok, bah j'irai voir alors. Bah oui. Et d'ailleurs, il euh, y a un site d'InExtenso aussi maintenant. Depuis quelques mois. Mais non. Il faut aller voir. Mais ça, tu m'as pas dit non plus. Oh merde. Bon, bah tu me dis la prochaine fois que t'es en Suisse. Hein. Ouais, t'inquiète. La prochaine émission, c'est aussi en Suisse. Mais avec euh, un autre journaliste. Eloi. Elle... Ah ok, ah, je suis facilement remplaçable, quoi. J'ai pas dit ça. Je collabore, <rire> Bon, tchao, hein. Ciao. <rire> Bah ouais, in extenso quoi.